Bonjour les amis j'espère que vous allez bien. Hier je vous parlais des outils que vous devez utiliser en 2022-2023 pour être un trader performant et bien sûr je vous parlais de la plateforme que j'utilise donc Tradovate qui vous permet d'avoir le carnet d'ordre, le footprint. Bien sûr encore si vous avez l'habitude donc les bougies japonaises avec des indicateurs qui sont utiles bien sûr. J'utilise encore ça aussi pour vérifier ce que me donnent les autres indicateurs mais bien sûr on a aujourd'hui des outils bien plus performants tels que le market profile et le carnet d'ordre qui vous montrent exactement où le marché va aller lorsque vous maîtrisez ce type d'outil. Donc ici vous voyez bien le volume qui a été fait aujourd'hui, qui a été utilisé, c'est-à-dire les endroits où le marché s'est positionné le plus souvent, c'est-à-dire les prix qui intéressent le plus les opérateurs aussi bien à l'achat qu'à la vente et ça vous permet ainsi de prévoir avec une très bonne probabilité ce qui va se passer dans les heures ou les minutes qui suivent. Et on peut avoir vraiment une précision extrême puisque vous voyez ici au carnet d'ordre les ordres qui sont placés à la vente et à l'achat. Donc ça c'est bien sûr un élément à maîtriser et à voir que vous ne voyez absolument pas lorsque vous êtes donc uniquement dans, un, dans des indicateurs comme les bougies japonaises et les autres indicateurs que vous avez probablement l'habitude d'utiliser. Donc en ayant en complément ces éléments-là et vous avez ici également, vous pouvez voir les contrats qui sont réellement passés donc sur, sur les marchés. On est ici sur le SP500, donc le marché américain et vous voyez à quelle vitesse le marché évolue. Donc, euh, chaque point est divisé en, en quatre parties. Donc, vous voyez ici 3739, 3738.75, 3738.50. Donc, chaque tick est une partie euh, donc, euh, divisée en quatre d'un point sur ce marché-là. Ça veut dire que chaque tick ici, chaque mouvement de tick, on est sur le mini SP500, ça représente 12,50$. Donc vous imaginez à quelle vitesse vous pouvez gagner de l'argent et si vous faites tous les jours quelques minutes de trading vous pouvez gagner tous les jours 300 euros 500 euros faites le calcul si vous tradez 20 jours par semaine. Donc vous voyez tout l'intérêt d'utiliser des outils comme ça qui vous permettront d'être performant. Et si vous n'avez pas un gros capital de départ mais que vous souhaitez malgré tout arriver à gagner un complément important eh bien vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les prop firmes donc on en parle beaucoup en ce moment. Moi j'ai choisi Elite Trader parce que c'est la société qui selon moi euh, permet d'arriver le plus facilement aux résultats euh, qu'ils demandent et vous pouvez euh, passer donc des tests d'évaluation en fonction donc de vos capacités actuelles ou de la formation que, que vous avez reçue. Vous pouvez choisir par exemple 10 000 dollars, donc euh, où vous devez arriver à avoir 1250 dollars, donc euh, de résultats. Donc ça peut être fait très rapidement avec euh, une méthode. Euh, vous, si vous tradez donc euh, sur ce marché que je vous montre ici, à 12,50 dollars euh, 12, 50 euh, le, le tick. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. 25 000 euros, vous devez atteindre 1 50 000 euros 3 000, 75 000 euros 4 500, 100 000 euros 6 000, 150 000 euros 9 000 et vous pouvez monter comme cela jusqu'à 300 000 euros et vous pouvez même faire plusieurs, euh, plusieurs comptes, ouvrir plusieurs comptes chez eux comme ça et arriver même à un million ou plus si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment une solution très intéressante parce que ce n'est pas vous qui allez prendre des risques. Bien sûr il faut rester dans les, dans les clous donc ils vous donnent des limites de ce que vous pouvez faire et ne pas faire mais ça vous permet de trader de gagner de l'argent sans risquer votre propre argent et il vous rétribue 80% de vos gains et garde 20% de vos, gains, de, le, de vos gains. Donc c'est tout à fait correct comme formule et moi je vous encourage à utiliser ce type de, de, de société donc qui vous permettra de, de trader sans risque euh, avec un capital qui ne vous appartient pas mais qui vous permet quand même de gagner 80% de vos gains. Ça me semble tout à fait honnête comme euh, formule. Donc si vous utilisez des outils comme ceci, ben, vous avez le maximum de chances de pouvoir y arriver. Donc si vous utilisez uniquement des bougies japonaises et euh, donc les, les, les indicateurs que beaucoup euh, recommandent, moi aussi j'ai recommandé certains indicateurs mais actuellement 2022 et l'année prochaine il faudra utiliser des outils comme ceci. Donc le carnet d'ordre si vous regardez les traders professionnels ils utilisent tous un carnet d'ordre donc euh, il y a probablement une raison. Donc si vous voulez euh, peut-être pas devenir trader professionnel mais gagner euh, suffisamment d'argent pour peut-être un jour en vivre ou vous faire un complément de revenus important eh bien je pense que à l'heure actuelle comme vous avez des outils euh, professionnels à votre portée ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc vous voyez tout à fait euh, l'évolution des marchés donc combien de contrats sont passés avec des outils comme ceci. Vous voyez les contrats qui sont réellement passés et vous pouvez prévoir bien sûr avec le market profile euh, l'évolution du marché. Donc c'est une technique euh, pas très compliqué à comprendre, il y a certaines bases. Donc vous voyez ici chaque, chaque lettre correspond à 30 minutes et vous avez ici l'ouverture du marché et après vous voyez ce que fait le marché, vous savez prévoir à peu près avec une très grande probabilité ce que va faire le marché dans les heures qui suivent. Donc le principe bien sûr de cette technique c'est de faire des petits gains ou bien vous protégez votre, votre position et vous pouvez parfois gagner 1000 euros en, en quelques minutes aussi. Hein. Le marché, euh, les marchés vont très vite, ici on trade sur le marché américain mais vous avez euh, bien sûr la possibilité d'utiliser d'autres marchés si vous utilisez cette plateforme-ci donc la plateforme euh, Tradovate. Moi c'est une plateforme que, que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'utilise également donc la propre firme Elite Trader qui permet d'utiliser cette plateforme. Donc j'enseigne cela à mes étudiants. On est déjà donc un certain nombre à, à l'utiliser donc parmi les personnes qui, qui ont suivi ma formation. Donc j'ai créé un groupe Facebook donc d'entrées de market profile. Donc vous voyez ici il y a déjà 63 membres ici donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez participer, montrer ce que vous faites. On, on, on participe donc à ce genre de, de, de groupe, pourquoi Pour poser des questions, pour avoir une aide. Moi je suis là bien sûr pour vous donner mes connaissances, pour partager mes connaissances, pour vous conseiller dans un sens mais euh, d'autres personnes qui, qui traitent également peuvent faire par partager leurs connaissances également. J'ai créé également un groupe WhatsApp qui est plus dynamique encore où là à chaque moment on peut intervenir et, et expliquer ce qu'on fait. Donc les deux ont du succès, moi j'encourage mes étudiants à participer aux deux et ça permet ainsi d'avoir une interaction sur ce qui se passe, sur les outils qu'on utilise, savoir comment bien utiliser la plateforme Tradovate. Donc dans, dans ma formation vous avez bien sûr euh, des explications là-dessus mais on découvre tous les jours des nouveautés. Donc si vous êtes intéressé d'avoir une interaction comme cela, ben, je vous invite à suivre euh, euh, vous aussi ma formation au Market Profile, maintenant vous pouvez suivre d'autres formations si vous voulez mais en tout cas euh, moi je vous invite à chercher des formations qui utilisent ces outils-ci parce que ce sont vraiment les outils qui vous donneront le maximum de chances de réussir euh, cette année et l'année prochaine et dans le futur puisque vous avez les outils professionnels. Donc qui dit outils professionnels dit aussi résultat professionnel ça va de soi. Donc l'heure actuelle euh, donc si vous êtes euh, partant pour euh, gagner de l'argent sur, euh, sur les marchés financiers ben moi je vous invite à chercher donc euh, les meilleurs outils. Donc pour moi ça fait des années que je fais du trading mais avec ces outils-ci, j'ai fort évolué, mes étudiants ont fort évolué aussi et je trouve que c'est indispensable d'utiliser ces outils carnet d'ordre, footprint, market profile qui sont vraiment les outils euh, qu'on va utiliser cette année, l'année prochaine et peut-être encore pendant 10 ans si on ne trouve pas de meilleurs outils. Mais en tout cas euh, c'est aujourd'hui indispensable d'utiliser ces outils-là parce qu'en face de vous, vous avez des traders qui les utilisent. Donc si moi et mes étudiants n'utilisent ça et que vous n'utilisez pas ces outils-là, vous avez quand même un handicap par rapport à nous. Donc soit vous voulez nous rejoindre, soit vous restez avec vos outils si vous avez des bons résultats. Je ne dis pas qu'il n'y a que ces outils-là qui fonctionnent mais en tout cas si vous utilisez ces outils-ci, vous aurez bien plus de facilité à avoir des bons résultats que si vous vous contentez d'utiliser des, des bougies traditionnelles et des indicateurs traditionnels qui ont fait leur temps et qui aujourd'hui sont à mon avis totalement dépassés. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo donc n'hésitez pas à commenter ma vidéo et si vous voulez nous rejoindre dans notre groupe pour arriver à faire des bons résultats ce sera avec grand plaisir. Donc je vous dis à très bientôt, Mettez un pouce vers le haut dans cette vidéo si vous voulez bien, ça me fera plaisir, ça aidera à faire connaître ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait car au plus on est, au plus on aura des bons résultats. Je vous dis à très bientôt, au revoir.